Donc on va, on va terminer par euh, parler de l'intégration de 6 euh, dans les réseaux. Donc ça va nous permettre de réviser quelques petites choses qu'on qu a vues, hein, comme la semaine dernière, comme il y a un peu plus d'un mois maintenant, euh, ce qu'il y avait avec BGP et euh, l'utilisation des, des VPN. Donc au niveau de ipv 6 pourquoi on a, on a besoin d'une du, intégration ben Vous l'avez vu euh, pendant le cours, on a un format de paquet qui est incompatible avec le. le donc, format de paquet IPv6 qui est incompatible avec un, un format de paquet IPv4. Des plans d'adressage qui vont être différents, qui vont prendre les mêmes règles, mais qui vont partir sur des bases différentes, puisque on a quand même un gros problème, c'est qu'en IPv4, on est à peu près à 240 000 routes dans le cœur de réseau. En IPv6, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est peut-être autour de 20 000 routes. Donc, ce n'est euh, pas très intéressant d'intégrer euh, IPv4 dans IPv6, parce que sinon, évidemment, on va injecter beaucoup de routes, et dans ces routes-là, vous rappelez, on a aussi tout l'historique, c'est-à-dire toutes les adresses qui avaient été données avant 93 qui restent, et donc ça voudrait dire qu'en IPv6, on garderait encore tous ces problèmes d'avant 93. Donc l'idée, c'est de faire un peu table rase d'IPv4 au niveau de la gestion du réseau, donc se retrouver avec un plan d'adressage tout neuf que l'on va mapper sur ce vieux plan d'adressage IPv4. Donc ce qui fait que l'interconnexion entre les deux mondes ne va pas être évidente, puisque l'on ne peut pas avoir IPv4 inclus dans IPv6. On va avoir quelque chose de parallèle. Et donc ça va poser des problèmes, puisque si vous vous rappelez hein, la loi de Melkalf, la loi de Melkalf nous dit que ce qui est intéressant dans un réseau, ce n'est pas le protocole, même si le protocole est joli, personne ne s'y intéresse. Ce qui est important dans un réseau, c'est les applications, les usages qu'on va avoir du réseau. Et tous les usages sont du côté IPv4, et il y a très peu de choses qui vont permettre à IPv6 de se différencier d'IPv4, d'un point de vue applicatif. C'est le même protocole, on a à peu près les mêmes choses. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec le problème de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire que vous avez le, le poussin ici, qui va dire bah, tant qu'il n'y a pas de, de service, je ne déploie pas mon réseau. Ou, euh, et de l'autre côté, vous allez avoir l'opérateur qui va dire, bah, tant qu y a pas de, ou les pas de service, qui va dire tant qu'il n'y a pas de réseau, je ne développe pas mes services. Et ainsi de suite. Et donc ce qui fait que, même si IPv6 est un protocole meilleur qu'IPv4, vous n'avez pas le NAT traversal et ce genre de choses qui, qui compliquent, Donc, si vous faites un jeu vidéo, eh bien, vous n'avez absolument pas intérêt à le développer uniquement en IPv6. Parce que si vous ne le développez qu'en IPv6, ben, personne ne l'utilisera. Donc, il va falloir trouver tous les hacks, toutes les bidouilles possibles, pour que ce protocole, pour votre jeu vidéo, passe sur IPv4. Et comme il passe sur IPv4, il ben, n'y a plus, plus d'intérêt à passer en IPv6. Et donc, on va se retrouver avec donc, ce problème de la poule et de l'os, où pas de service, pas de réseau, pas de réseau, pas de service, ainsi de suite, et ça pourrait durer pendant des années. Alors, heureusement, on a quelque chose qui vient d'arriver, ou qui est en train d'arriver à peu près partout dans le monde, c'est que les adresses IPv4 sont en train de s'épuiser. Donc, à un moment donné, on ne peut plus jouer à ce petit jeu de repousser le problème éternellement parce que maintenant, on rentre sur un mur qui fait qu'il est de plus en plus difficile d'avoir des adresses IPv4 et que le réseau IPv4 va devenir de plus en plus cher à exploiter parce que euh, vous allez avoir moins de concurrence, vous allez avoir des acteurs dominants, vous allez avoir des les nouveaux entrants ne vont pas pouvoir arriver, les nouveaux services vont avoir du mal à arriver, etc., et donc, on a intérêt à passer à autre chose, ou on est obligé de passer à autre chose. Donc, c'est ce la phase qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Donc, là, j'ai des stats qui sont un peu plus assez anciennes, mais on peut les, euh, les voir. C'est qu'en Asie, donc l'Asie a déjà perdu, n'a plus d'adresse IPv4 à donner. L'Europe, c'est arrivé euh, cet été. Et bientôt, on va se retrouver avec les États-Unis, l'Amérique latine, puis l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est un peu plus loin, c'est vers 2015. Mais donc, ces euh, opérateurs, ces registres n'auront plus d'adresse à donner au, à leurs opérateurs. Pour l'IANA, ça existe depuis euh, très longtemps. Donc depuis, je crois que 2011, on n'a plus d'adresse à donner au registre. Donc on est vraiment en train d'épuiser le plan euh, d'adressage IPV4, et donc on va bloquer le réseau, ou on va déclencher un marché noir, des adresses, etc., donc ce qui euh, devient quelque chose de, une gestion compliquée. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui arrive maintenant, ce n'est pas ce qui avait été prévu. Donc vous vous rappelez, hein, au niveau des, des dates, en 93 l'IETF a dit on va avoir un problème donc on arrive on rentre dans le mur donc on va faire quelques mesures pour essayer de maintenir l'internet en vie donc passage d'un adressage hiérarchique utilisation d'adresses privées le NAT est arrivé un peu plus tard et développement d'un nouveau protocole et donc on sait qu'en 2012 on aura un problème donc ça c'est une vision de 93, et ils ne sont pas trop trompés sur la date. Donc ça ils ont beaucoup de chance, ou c'est pour avoir prévu la, à peu près la bonne date, en disant, il y a un problème en 2012, donc qu'est-ce que l'on va faire Eh bien on va développer un nouveau protocole, donc vous avez un groupe IP Next Generation qui a été créé, et qui a donné IPv6, et ce que l'on va faire c'est que les acteurs du marché, vont passer progressivement à IPv6. Et un jour, eh bien on va débrancher IPv4 sans que tout le monde s'en fout, et on sera, tout le monde sera sur IPv6. Donc on aura évité le problème. Donc l'idée c'était de déployer partout de la double pile, et puis après, donc d'éliminer IPv4. Comme je vous l'ai dit, ça, ça s'est pas passé. Et en fait, l'adoption d'IPv6 est très lente, ce qui fait que le réseau IPv4 a grossi, et donc on a encore, on a de plus en plus de services, de plus en plus de choses qui sont mises sur IPv4. Et, maintenant, on arrive au mur, avec deux problèmes à régler à la fois. Le premier problème, c'est pénurie d'adresses IPv4, donc réseau de plus en plus difficile à exploiter, et en même temps, passage vers IPv6. Alors, ça pose également un problème, c'est que la stratégie de la double pile ne marche que quand on a des adresses à donner. Si on n'a pas d'adresse à donner, eh bien, on ne peut pas être en double pile. Donc, on va, il va falloir trouver de nouveaux mécanismes qui vont euh, régler tous ces problèmes. Alors, il ne faut pas non plus être complètement négatif sur euh, ce qui s'est passé entre... Euh, 93 et 2012 parce que en fait si on ne le voit pas IPv6 est entré dans plein de plein d'éléments déjà au niveau des ex systèmes d'exploitation actuels quand vous prenez un ordinateur quel qu'il soit il, est, il intègre la pile IPv6 donc que ça soit votre ordinateur sous Linux, votre Mac, votre Windows votre iPhone, votre Android intègre IPv6 donc, ce qui fait qu'on a quand même un parc qui est là et qui est capable de, de gérer ce protocole. C'est pareil au niveau des applications, parce que si on n'a pas d'application qui utilise IPv6, ben, c'est bien beau d'avoir une pile, mais à peu près toutes les applications actuelles, les, les plus grandes, les browsers ou autres, sont en IPv6. Donc là-dessus aussi, vous auriez les outils pour générer du, du trafic. Les routeurs ont également maintenant intègre presque tous, enfin les routeurs de cœur de réseau, sur les routeurs de bordure, par exemple, les, les box que vous avez chez vous, c'est un autre problème, mais les routeurs de cœur de réseau intègrent IPv6, où on a vu la dernière fois qu'on a des mécanismes à base d'MPLS qui nous permettent de faire de l'IPv6, même si nos équipements ne le sont pas. Donc, on a plein d'endroits, où euh, on peut faire du, de l'IPv6 mais dans l'internet des contenus pour, faire de, pour avoir IPv6 d'activer, pour vraiment avoir du trafic IPv6 eh bien, il faut que l'ensemble des éléments soient IPv6 et pour l'instant les réseaux d'accès sont les endroits où on a le plus de, de problèmes pour avoir IPv6 et donc comme votre provider ne vous donne pas d'IPv6, on a beau avoir tous Les autres éléments qui sont V6, et eh bien le trafic reste en V4. Et donc on verra quelques mécanismes qui ont été développés pour permettre d'avoir de l'IPv6 dans le réseau d'accès. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que une stratégie double pile, ça a quand même quelques inconvénients, en particulier ben, vous devez gérer deux protocoles à la fois. Et donc c'est plus compliqué au niveau de la gestion, il vous faut superviser deux réseaux. Et puis, ça vous donne des, des problèmes, ça peut vous créer des problèmes aléatoires. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont marcher parce que vous l'accédez en IPv6, d'autres choses qui ne vont pas marcher parce que IPv4 est mort, ou vice-versa. Et donc, euh, la maintenance de, de ce réseau est plus complexe. Donc, euh, en plus, l'autre problème, c'est que les équipements que vous avez qui sont dits IPv6, eh bien sont beaucoup moins testés, beaucoup moins stressés sur leur partie IPv6 que sur leur partie IPv4. Ce qui fait que quand vous achetez un équipement, eh bien, vous risquez d'avoir des surprises. Par exemple, nous, à Télécom Bretagne, on a depuis longtemps développé, des... déployé l'IPv6 sur le réseau de prod. Eh bien, on se retrouve avec des problèmes. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur le réseau, alors je ne sais plus si c'est salsa ou, ou invité, donc vous devez vous authentifier avec votre mot de passe pour rentrer sur le réseau, ou c'est campus, enfin je ne sais plus lequel des, des trois Wi-Fi, il y en a un où vous devez vous identifier avec votre mot de passe. Et bien quand vous voulez aller, euh, vous voyez, le, le, quand vous allez sur un service IPv4, le portail captif qui demande l'authentification va bloquer votre trafic IPv4, par contre le trafic IPv6 va passer. Donc, un des phénomènes, c'est que vous allez sur Google, Google est accessible en IPv6, donc vous avez le résultat de votre recherche. Puis, donc, quand vous cliquez sur le lien, vous allez vers un site V4, et là, vous êtes bloqué par le portail captif. Donc, ça, c'est un bug du constructeur. Normalement, on devrait bloquer aussi le tra trafic IPv4 IPv6. Sur EduROM, on a les mêmes problèmes. IPv6 n'est pas activé sur EduROM parce que on n'arrive pas à gérer l'authentification. Bien qu'en théorie, ça soit possible, en pratique, il y a des bugs du constructeur qui font que ça ne marche pas. Donc, vous allez aller bientôt dans, dans l'industrie. Donc, un des messages importants à, à donner, c'est que quand vous allez faire des appels d'offres, vous devez prévoir IPV6, parce que c'est inéluctable, ça va arriver bientôt. Mais, donc, un appel d'offres couvre plusieurs années, donc vous devez intégrer ces fonctionnalités dans vos produits, ce que vous avez demandé au constructeur, mais ne vous fiez pas simplement à ce qui est écrit dans les specs. Parce que sur IPv6, vous aurez de grosses surprises. Donc, là, vous devez être beaucoup plus prudent et demander à tester les produits, à vérifier ces fonctionnalités avant de, de valider, parce qu'on trouve encore de, de très grandes surprises et une moins de bonne maturité du code quand on utilise V6 par rapport à, à V4. Alors, au niveau de, de l'intégration, alors au niveau du vocabulaire, déjà, je ne vais pas parler de migration. Parce que migration, ça voudrait dire qu'on passe de IPv4 à IPv6 et on oublie IPv4. Ce n'est pas encore le cas. Hein, on a, en IPv4 est là et va durer encore pendant des années, hein, on va s'en débarrasser progressivement. Donc euh, le but c'est plutôt d'intégrer dans les réseaux existants de l'IPv6. Alors là vous avez le, le premier réseau, Alors celui-là c'est celui, celui qu'on connaît, un réseau cœur en IPv4, des réseaux d'accès en IPv4 et des machines en IPv4. Donc à part les, les problèmes liés au NAT, ça c'est un modèle bien connu. Donc là, c'est bien, sauf qu'évidemment, on aura plus en plus de mal à le faire, vu qu'il y a de moins en moins d'adresses IPV. Scénario idéal, maintenant, tout est IPV6. Évidemment, ça, ça serait le rêve, mais on ne va pas y aller, parce que bah, ce n'est pas très excitant. Si vous passez sur un réseau IPv6, vous n'avez plus rien, plus aucun service que vous aviez en IPv4. Donc, on peut le faire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut des, des scénarios un peu plus hybrides, dans lesquels, par exemple, on a des parties en IPv6, des parties en IPv4. Donc là, par exemple, des machines en IPv4, avec un réseau IPv6 donc comment on peut les interconnecter <cười> en utilisant des techniques que l'on a vu euh, dans le cours donc ici on peut avoir soit simple nuage en IPv6 ici ou le nuage en IPv4 et dans ce cas là on va avoir un routeur de sortie qui va nous permettre de passer d'IPv4 dans de l'IPv6 et donc c'est les mécanismes de tunnel euh, qu'on a vus hein, dans, dans le cours c'est à dire soit de l'encapsulation d'IPv4 dans l'IPv6 soit des tunnels genre VPN avec du L2TP, on, va, on verra ça par la suite soit du VPN classique et dans le cœur de réseau on peut avoir aussi ce qu'on a vu la semaine dernière c'est à dire l'utilisation de MPLS avec euh, Softwire alors, mais ça pour l'instant c'est pas ce qu'on veut parce que le monde n'est pas IPv6, le monde est IPv4, donc on doit non pas raccorder des machines isolées mais on doit raccorder des réseaux qui vont être peut-être double pile, peut-être uniquement IPv6, entre eux en utilisant des corps à un environnement qui est IPv4. Alors là on a deux méthodes pour le faire. Une méthode qu'on appelle tunnel statique, qui consiste à configurer, créer une architecture virtuelle, ce qu'on appelle une architecture overlay, sur le réseau IPv4. Donc ici, j'ai un routeur, je lui configure l'adresse IPv4 d'un autre routeur, et je lui demande d'encapsuler le trafic IPv6 dans l'IPv4 et de l'envoyer à cet autre routeur. Donc, pourquoi on appelle ça statique Parce que les adresses des deux routeurs sont connues à l'avance. Et donc, l'overlay, le réseau overlay qu'on va faire, ne va pas bouger en fonction des destinations. Ici, par exemple, dans cet exemple, on enverra tout le trafic V6 dans le tunnel. Et peut-être qu'on aura un routeur plus loin qui sera capable de, de l'aiguiller. Donc, ce genre de réseau, c'est ce qui a servi au début pour de l'IPv6 puisqu'on n'avait que de l'IPv4 dans le cœur de réseau ça a donné lieu à un réseau qui s'appelait le, le SixBone et qui a permis donc de faire les premières expérimentations l alors ce qu'il faut voir c'est que les tunnels il y a du pour et il y a du contre un tunnel bah, c'est très facile à faire alors on a vu déjà dans le cours que le principal inconvénient d'un tunnel c'est un, vous réduisez votre MTU, puisque vous rajoutez 20 octets d'entête pour euh, IPv4. Donc un MTU de 1500, on va passer à un MTU de 1480. Et donc, ça c'est le premier problème. On aura peut-être des problèmes de fragmentation, de, de paquets perdus parce que vous envoyez des choses trop grandes. Donc ça, il faut faire attention à ce genre de choses. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est très facile de faire un tunnel. Et donc, vous allez avoir tendance à en faire dans tous les sens. Et si vous ne maîtrisez pas la croissance des tunnels, eh bien, au niveau, IPV4, au niveau IPv6, on va dire, ce nuage est à un saut de ce nuage, mais en fait, vous avez une dizaine de routeurs à traverser ici. Et donc, ça va rajouter du RTT, du, des, des probabilités de perte, que vous ne voyez pas en IPv6 parce que vous avez en tendance à avoir une connexion directe de même vous allez dire par exemple pour relier cette, ce nuage à un autre nuage qui est proche et eh bien si on regarde cette topologie et eh bien je suis peut-être à deux sauts en regardant le tunnel mais quand vous regardez les paquets au niveau IPv4 vous allez voir qu'ils sont à une vingtaine de sauts que vous allez peut-être avoir ici une liaison transatlantique pour aller vers les états unis et revenir vers la France alors qu'en fait vous auriez pu avoir une connexion directe donc le tunnel ne va, va vous cacher la vraie topologie du réseau et donc va vous conduire à des routages un peu bizarroïdes si on ne fait pas attention troisième problème des tunnels c'est que l'on perd en performance quand on met l'encapsulation. Donc ça veut dire que cette solution, c'est pas vraiment une solution de cœur de réseau. On va pouvoir le faire à l'accès, on va pouvoir le faire là où on a très peu de débit. Parce que là, on, la performance, c'est pas un grave. Mais quand vous êtes sur une liaison terabit par seconde, et eh bien si vous devez rajouter des entêtes, et eh bien là, le débit va dramatiquement baisser, et là, vous aurez des problèmes de performance. Donc, dans ces cas-là, quand on a besoin de performance, et eh bien maintenant vous connaissez un peu l'astuce, on passe d'un tunnel à des LSP MPLS. Où là on rajoute juste 32 octets entre les niveaux 2 et le niveau 3. Et ça on peut le faire en hardware relativement simplement. Donc voilà, ça c'est pour les tunnels statiques, on en reparlera un peu tout à l'heure. Mais surtout, il y a une autre catégorie de tunnels que l'on va utiliser, on verra un exemple avec un protocole qui s'appelle XRD, qui est utilisé par Free. L'idée, c'est que l'extrémité du tunnel, je ne vais pas l'assigner statiquement, mais ce que je vais faire, c'est regarder dans l'adresse IPV6, et dans l'adresse IPV6, qui fait 128 bits, je vais avoir quelque part 32 bits qui vont indiquer l'extrémité du tunnel. Et donc, qu'est-ce que va faire mon tunnelier c'est examiner l'entête IPv6, prendre l'adresse destination IPv6, regarder à un endroit précis l'adresse IPv4 et s'en servir pour créer l'entête IPv4 dans lequel on va encapsuler le paquet IPv6. Et donc ça veut dire que si j'envoie des paquets, je ne sais absolument pas à l'avance vers où je les enverrai, c'est le paquet IPv6 qui va me dire où je dois l'envoyer. Donc ça, ça marche dans ce sens-là, ça ne marchera pas dans le sens, puisque d'IPv6 vers IPv4, on a de 128 bits à 32 bits. Donc 32 bits peuvent être contenus dans 128 bits, tandis que l'inverse, évidemment, euh, n'est pas possible. Donc ça, c'est des solutions avec des tunnels dynamiques. Enfin, une troisième solution, c'est d'utiliser MPLS. Et on a vu, par exemple, 6PE, donc, qui nous permet de, de le faire de manière relativement élégante. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, essayer de faire à l'heure actuelle. Mais là, vous voyez, le but, c'est de créer l'infrastructure. Or, le problème, il n'est pas uniquement lié à l'infrastructure. Le problème est qu'il y a des machines, tous les, toutes les données, tous les services sont en IPv4, et il n'y a presque pas de service en IPv6. Donc une machine qui serait IPv6, alors on pourrait parler avec une autre machine IPv6, mais ce qui intéresse, c'est d'avoir la connectivité IPv4. Et donc, si vous regardez les différents scénarios, ici, ce que l'on voudrait, c'est pouvoir avoir une machine IPv4 ici, qui puisse parler avec une machine IPv6. Alors pour l'instant, c'est pas euh, dans l'internet des contenus, c'est pas ce qui est important. C'est-à-dire que Facebook ne va pas décider j'arrête IPv4, maintenant je suis sur IPv6, à vous utilisateurs de trouver des mécanismes pour que vous qui vous êtes resté en IPv4 puissiez continuer à me contacter en IPv6. Ça, c'est complètement absurde. Ce que va faire Facebook, par exemple, et ce qu'il a fait, c'est d'offrir à la fois une adresse IPv4 pour que les utilisateurs en IPv4 continuent à accéder, et mettre une adresse IPv6 pour que les nouveaux utilisateurs en IPv6 puissent y accéder. Mais on ne va pas éliminer le, ce qui marche. Donc cette solution n'est pas dans l'Internet des contenus quelque chose de fondamental. Par contre, si vous regardez l'Internet des objets, c'est quelque chose qui va être fait de manière assez fréquente. Alors, je ne sais pas qui était la semaine dernière à la retransmission de l'événement à lannion sur l'Internet des objets. 2, 3, 4. Donc, c'est ce, ce dont on a parlé, ce que j'avais fait dans ma présentation. C'est-à-dire que vous avez ici, chez vous, dans votre usine, dans votre entreprise, des capteurs. Donc les capteurs ont intérêt à utiliser IPv6 parce que derrière IPv6, vous avez des grandes adresses, vous avez de l'autoconfiguration. Chose qu'on a besoin puisqu'un capteur n'a ni clavier ni écran et donc c'est mieux qu'il s'autoconfigure dans, dans un réseau. Maintenant, évidemment, vous êtes chez vous, vous pouvez créer un réseau IPv6 pour interconnecter vos capteurs. Par contre... Vous avez votre iPhone et votre iPhone est sur le réseau 3G. Pour l'instant, ce réseau n'est qu'IPv4. Et donc, vous voudriez savoir la valeur de ce capteur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Eh bien, on se base sur une gateway. Et ce que l'on va faire, c'est en fait envoyer une requête HTTP vers cette gateway. Donc ce protocole ici, on aura IPv4-TCP-HTTP, donc fonctionnement classique. Et de l'autre côté, puisqu'on est sur un réseau de capteurs avec des, des contraintes, on va retrouver un autre protocole, une autre pile protocolaire qui va être IPv6-UDP, parce que TCP, c'est trop... compliqué à implémenter dans un capteur. Et un nouveau protocole qui est en cours de définition à l'IOTF qui s'appelle COAP, Constraint Application Protocol, on en reparlera l'année prochaine dans le cours Objet et Service, qui va permettre de prolonger la requête HTTP. Donc si ici par exemple j'envoie une requête Get Temperature, et eh bien cette requête arrivera à ce capteur qui va pouvoir renvoyer la température, donc là on le fait en IPv6. Et ici, on repasse en IPv4. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va trouver plutôt dans l'Internet des objets, mais qui nous permet donc d'interconnecter facilement le monde IPv4 qui est le monde dominant et des petits îlots IPv6 qui vont exister euh, dans le réseau. Donc ça, c'est pas l'objectif principal pour l'Internet des contenus, mais pour l'Internet des objets ou le machine to machine, c'est quelque chose d'intéressant. En fait, à l'heure actuelle, quelle va être la, la solution, l'interconnexion entre ces deux mondes, si on oublie la double pile Eh bien, c'est quelque chose qui va se baser sur la traduction dans tête. Donc un protocole qui s'appelle NAT64. 6 pour dire qu'on est en IPv6, et on passe vers euh, V4 et donc j'en parlerai ap après dans le cours mais supposons que vous ayez un réseau LTE donc un réseau LTE normalement à IPv6 en de manière obligatoire et de manière facultative IPv4 mais évidemment si vous achetez votre téléphone euh, 4G en disant vous pouvez surfer à je ne sais pas combien de mégabits par seconde mais en IPv6 uniquement ben, vous allez être un peu déçu du nombre de services auxquels vous allez pouvoir accéder. Donc dans ce cas-là, on va avoir soit une application level gateway, un peu comme ce que j'ai présenté tout à l'heure, ou des mécanismes de traduction d'entête qui vont permettre de faire repasser dans le monde IPv4. Et donc les requêtes que vous envoyez ici, les applications que vous utilisez, eh bien verront dans le réseau LTE de l'IPv6 et pourront quand même communiquer avec le reste du monde en IPv4. Donc on verra ce, ce genre de, de scénario à la fin du, du cours. Donc c'est complexe, ça met en, en ordre soit du NAT, et le NAT on sait qu'il y a des problèmes, hein. si on met des adresses dans le contenu, bah, ça ne marche plus. Donc faire du SIP dans cet environnement, bah, c'est quasiment impossible, parce que euh, si on, ici, on envoie son adresse en IPv6, il faudrait pouvoir ici la retraduire en IPv4, ce qui est très compliqué. L'autre solution, c'est de mettre des gateways, des, des, des proxys, qui passeront d'un monde à l'autre. Donc avoir un proxy SIP, par exemple, qui permet de passer du monde euh, IPv6 vers le monde IPv4. Donc c'est un scénario complexe, mais on en aura besoin dans la phase de transition quand on aura des endroits où on n'aura que de l'IPv4. Où on en est Comment on va essayer de, de regarder ces, ces différents scénarios Alors je vous propose une approche qui est euh, un peu orientée de ce qui était fait à l'IETF dans un groupe qui s'appelle V6Ops. C'est de dire qu'on a différents types d'utilisateurs. On a les opérateurs, donc les utilisateurs, et puis euh, tout le monde. Donc au niveau des opérateurs, deux, deux choses. Soit vous êtes un Tier 1 cest c'est-à-dire un opérateur qui ne gère que du transit, et là, pas de problème. Depuis longtemps, ces opérateurs ont de l'IPV6 dans leur réseau. C'est enfantin à activer, vous mettez 6 PE, et grâce à la magie de BGP et de MPLS, eh bien, votre cœur de réseau reste IPV4 et les petits éléments en bordure dont vous avez besoin pour les quelques clients farfolus qui ont de l'IPv6, eh bien, vous pouvez les insérer facilement. Donc, mettre de l'IPv6 dans un cœur de réseau grâce à MPLS, c'est enfantin. Donc ça, ça ne posera pas de problème. Par contre, si vous êtes un fournisseur d'accès, par exemple, nous on est connecté à Renater, et depuis des années, on a l'IPv6. Comment on a connu notre préfixe IPv6 On a reçu un mail un jour en disant « Votre préfixe est 2001-660-7301 01 et on a configuré nos routeurs avec le préfixe qu'on a reçu par mail. On a défini nos plans d'adressage à partir de ce préfixe. Maintenant, Madame Michu, si on lui envoie un mail en disant « Votre préfixe étant vous devez configurer votre machine à laver » en mettant ce préfixe, ben, il y a de chances que Mme Michu, elle y arrive. Donc là, on est dans une logique où on va essayer, on doit automatiser la délégation de préfixes. Et c'est là où les problèmes commencent, parce que IPv6 sort du plan de forwarding, où c'est facile de mettre IPv6, et rentre dans un plan de gestion, un plan de contrôle, où on va être obligé d'allouer des préfixes, on va être obligé de, de manager ces préfixes. Et là, c'est là où ça coince en ce moment. On verra tout à l'heure. Par exemple, au niveau de la DSL, ce sont des choses qui demandent un upgrade des équipements. Et donc, ce qui ralentit énormément le, le déploiement d'IPv6. Maintenant, dans l'entreprise, on va pouvoir faire deux cas. Enfin, dans l'utilisateur Terminal, dans l'entreprise, ça ne sert à rien de tout mettre en IPv6. On le verra par la suite, mais vous prenez un risque énorme en changeant votre réseau. Et si vous êtes administrateur d'une entreprise en disant, bah, écoutez, l'année prochaine, euh, en 2014, 1er janvier 2014, j'arrête IPv4 dans l'entreprise, je ne mets qu'IPv6. Parce qu'on est une entreprise moderne, il faut être à la pointe du progrès. Eh bien, je pense qu'au mois de février, vous êtes viré de la boîte. Parce que vous avez un truc qui marchait, et vous le remplacez par quelque chose qui marchote. Dans le sens où vous n'avez pas toutes les fonctionnalités qui ont été intégrées petit à petit dans les équipements. Donc ce qui fait que peut-être vos imprimantes ne vont pas marcher, parce que vos imprimantes sont anciennes et ne connaissent ce 4 Vos outils d'administration réseau vont peut-être avoir des problèmes à fonctionner. Donc ce qui fait que dans l'entreprise ou vous êtes sur un, un intranet, c'est-à-dire un adressage privé, eh bien vous avez plutôt intérêt à rester en IPv4 au niveau de l'intranet, commencer à regarder, évidemment, s'intéresser à comment migrer les équipements, mais ça c'est quelque chose de long terme. Par contre, ce que vous devez faire, de manière plus ou moins urgente, suivant ce que vous faites, c'est d'offrir un portail vers l'extérieur, une interface vers le monde extérieur en IPv6. Donc avoir votre serveur, whale, votre serveur mail en IPv6, votre serveur web en IPv6, etc., pour que le reste du monde puisse vous joindre avec ce protocole. Alors vous pouvez dire, ouais, mais moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai une classe B qui, euh, que j'ai depuis des années, qui m'appartient, et je l'utilise à 10%. Donc, je n'ai absolument pas de problème de, de pénurie. Mais le problème, ce pas pour vous. Le problème, c'est que pour communiquer, il faut être deux. Et si la partie en face n'a plus d'adresse IPv4, et que vous, vous restez en IPv4, eh bien, vous ne pourrez pas communiquer avec les autres parties du monde. On a vu, par exemple, qu'en Asie, IPv4 était épuisé depuis à peu près un an. Donc, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus d'IPv6 natifs en Asie. Donc, ça veut dire que si vous mettez pas d'ipv6 sur vos serveurs et bien vous vous coupez du continent asiatique. Bon bah si vous faites un travail des produits franco-français, un marché franco-français, ben c'est pas trop un problème. Si par contre vous faites du business avec l'Asie, bah il faut mieux avoir d'ipv6 même si vous avez une classe B. Donc ça veut dire que ici on va pas toucher vraiment à l'intranet, mais on va toucher au service visible de l'extérieur et donc l'objectif c'est de vessifier Mais ça c'est pour des services, des réseaux administrés et vous avez le, le cas plutôt de la Michu ou de la mamie du Cantal si on est plus France Télécom donc la, la mamie du Cantal elle, ben elle s'en fout que ce soit du V4 ou du V6 le principal c'est que ça marche donc dans ces cas-là, on aura plutôt au niveau de la même idée du Cantal, une approche où on va essayer d'avoir un réseau double pile IPv4, IPv6. Les services en V4 seront accessibles en IPv4, les services en V6 seront accessibles en IPv6. Et là, on n'a pas le problème de la gestion de la double pile, puisqu'on est dans des réseaux qui sont automatiquement gérés, non administrés. Donc là, la double pile a un coût moins. Donc on va essayer de voir, on va essayer de passer en revue tous euh, ces scénarios sur des exemples concrets. Alors, on a, on a beaucoup de chance en France, parce qu'on a plusieurs opérateurs. Chaque opérateur a choisi des, des stratégies différentes, et donc ça permet d'illustrer les, les différents mécanismes. Alors je vais passer très rapidement sur le backbone, hein, parce que ça... On l'a déjà vu dernière, la semaine dernière. Donc, je passe plutôt au niveau des ISP. Alors, comme je disais, là, on a plein de stratégies. On a des problèmes de performance et surtout, on a les problèmes liés à la DSL. Alors, bon, ça, je passe, voilà. Donc, au niveau de la DSL, on a ici, j'ai représenté la pile initiale de la DSL. Pile initiale de la DSL, hein, c'est simple, hein, vous avez déjà eu pas mal de BE, je pense, autour de cette technologie. Mais un réseau tel qu'on peut l'imaginer, alors ce pas le réseau que vous avez actuellement, mais les réseaux d'origine, quand vous aviez un vrai modem ADSL, qu'est-ce que vous avez Vous aviez un petit modem ici qui en fait, fonctionne comme un pont. Donc vous avez une sortie USB ou une sortie Ethernet, donc on va prendre ici le cas d'Ethernet. Donc, de donc vous avez l'Ethernet, donc la couche Mac, vous allez envoyer des trames, et ces trames, ensuite, vont être pontées dans de l'ATM. Donc ça, on a de l'ATM entre le modem et le DSLAM. Ça, c'est sur la, la paire de cuivre téléphonique qui arrive chez vous. Au niveau du deslam, qu'est-ce que l'on va faire Eh bien, on va garder l'ATM, mais on va changer la couche physique, c'est-à-dire au lieu de passer sur la fibre de cuivre, là, on va concentrer le trafic sur une fibre optique pour l'envoyer à un routeur en bordure de réseau. Et ce routeur en bordure de réseau va vous donner accès à l'internet alors normalement ce que l'on fait aussi c'est qu'ici on veut revenir à la topologie qu'on avait quand vous aviez du, de la téléphonie quand vous aviez un modem téléphonique c'est à dire que vous composez un numéro de téléphone vous arrivez sur un modem et ensuite on va configurer automatiquement votre, euh, votre équipement et pour le configurer automatiquement, bah on a un protocole qui est utilisé qui s'appelle Point-to-Point Protocol, donc PPP. Donc PPP a pas mal d'avantages, c'est-à-dire que première chose que vous allez faire quand vous faites du PPP, c'est vous authentifier. Donc vous allez recevoir, ici, vous devez recevoir un challenge, et vous allez faire une réponse. Et cette réponse va contenir un H. Ce H contient votre mot de passe. Hein, c'est des choses qu'on avait euh, déjà discutées. Mais donc, ce qu'on doit faire, c'est pouvoir faire du PPP entre le PC et le routeur ici. Là, on a de l'Ethernet. Donc, Ethernet, c'est un protocole à diffusion. Donc, qu'est-ce que l'on va faire, en fait C'est encapsuler notre âme PPP... Dans une trame qu'on appelle PPPoE. Cette trame PPPoE va arriver, donc ici, on va la garder et on va l'encapsuler dans de l'ATM. On arrive au bout ici, donc sur le brass, et là, qu'est-ce que l'on fait Eh bien, on enlève toutes les encapsulations et on retombe sur la trame PPP. Donc là, on a un dialogue entre ces deux éléments, c'est comme si on avait une liaison point-à-point point entre le, le Brass et le PC. Donc là, on va pouvoir s'authentifier, donc dire qui on est, voir si on a le droit d'accéder au réseau. Donc là, il faut un login password de l'opérateur. Et ensuite, l'opérateur va pouvoir me donner les paramètres de configuration via le protocole IPCP, donc IP Configuration Protocol, qui va tourner autour dessus sud de PPP, et il va donner mon adresse IP, il va donner mon, par exemple, l'adresse du DNS, ainsi de suite, pour que mon PC soit bien configuré, et puisse travailler sur l'Internet. Alors on se dit, migrer en, en V6, c'est simple. Je passe, qu'est-ce que j'ai à faire Eh bien, j'ai à avoir un réseau double pile ici, et ici, qu'est-ce que j'ai à faire bah, C'est juste adapter PPP pour qu'il comprenne IPv6. Et avoir, évidemment, une pile IPv6 sur mon PC. Pas de problème, si j'ai Windows, je l'ai. Et puis, faire un upgrade de mon Brass pour prendre en compte IPv6. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que si j'ai du logiciel, mon, le matériel, le hard, donc les cartes réseau, euh, les network processeurs de mon bras sont qu'IPv4. Évidemment, IPv6 sera traité moins, avec moins de performance par un plan supervision. Donc là, il y a peut-être à upgrader du, upgrader du matériel. Mais le reste ici, les DSLAM ne, ne changent pas. Les modems ici ne changent pas. Donc ça, ça serait l'idéal. Mais en fait, quand on regarde la vraie vie, qu'est-ce qu'on a eu comme évolution d'ATM DSL. première évolution, c'est que votre modem ADSL c'est pas vraiment un modem c'est un routeur maintenant et donc ce que l'on fait en fait c'est qu'on a une partie modem qui est sur la partie droite de, de ce schéma dans lequel on a toutes les fonctionnalités mais là c'est le, le boîte, la box ici qui va s'authentifier, qui va donner son mot de passe qui va récupérer l'adresse publique du réseau et puis derrière, on va mettre du NAT et on va passer dans un plan d'adressage privé. Donc là, on fait du routage. Donc, cette boîte-là, maintenant, devient sensible au protocole de, euh, de niveau 3. De même, de même, notre DESLAM, eh bien, il a pas mal évolué. C'est-à-dire que, avant... C'était juste un pont. Maintenant, ça devient un routeur. Pourquoi ben, En particulier à cause du trafic vidéo. C'est-à-dire que quand je vais faire de l'IGMP ou autre pour récupérer un flux vidéo, eh c'est intéressant que mon DSLAM puisse récupérer les requêtes IGMP pour savoir vers où envoyer le flux vidéo. Parce que sinon, si quelqu'un regardait TF1, on l'enverrait à tous les abonnés si on était dans une logique de pont. Donc évidemment, ça, ça coûterait très cher, et sur une fibre, sur, pardon, une paire de cuivre qui a très peu de débit, on enverrait tous les flux vidéo. Évidemment, ça ne marcherait pas. Donc, on a besoin de gérer les groupes multicast à ce niveau, et donc on a besoin d'eslames, entre guillemets, intelligents, qui vont comprendre IPv4. Et donc, notre malheur arrive maintenant, parce que, pour passer en IPv6, bah, il faut changer toute cette chaîne. Le PC, bon, pourquoi pas, c'est pas dur. La box, on verra si c'est dur ou pas. Pour certains opérateurs, c'est plus dur que, que pour d'autres. Les deslam, ça veut dire qu'on doit passer toute notre infrastructure en V6, et puis après, ces routeurs centraux que l'on doit aussi upgrader. Donc là, ça devient quand même plus, plus complexe à mettre en œuvre. Donc, une solution pour éviter ça, c'est de refaire du natif et dire que ici, bah, on est peut-être tout ça, ça marche bien pour IPv4, mais pour IPv6, en fait, je vais envoyer mes parquets PPP et ici, je vais les envoyer non plus directement sur le réseau IPv4 mais je vais les encapsuler dans un protocole qui s'appelle L2TP et je vais les envoyer vers un élément qui va être euh, un routeur qui va être IPv6 donc de cette manière là je peux avoir migré une partie du réseau en IPv6 c'est par exemple ce que France Télécom avait expérimenté il y a quelques années donc vous aviez le choix vous aviez votre Livebox et votre livebox donc, est née qu'IPv4, et donc vous aviez accès au réseau IPv4, vous aviez accès à la téléphonie de France Télécom, vous aviez accès à la télévision de France Télécom. Mais si vous étiez un peu plus courageux, vous dire je renonce à la livebox, et je me prends un petit routeur Cisco ici, qui est capable de faire de l'IPv6. Je demande, je m'authentifie auprès de mon opérateur, et à ce moment-là, au lieu de passer dans le réseau V4 classique, le brass tunnel l'information vers un réseau double pile. Et donc dans ces cas-là, j'ai de l'IPv6. Donc ça c'est une solution, l'inconvénient de cette solution c'est que bah, vous avez IPv6, mais vous n'avez plus la téléphonie, vous n'avez plus le, la télévision. Donc évidemment, ce n'est pas très vendeur pour, pour IPv6. Donc, il faut trouver d'autres euh, solutions. Alors, le premier à rentrer en scène pour euh, offrir de l'IPV6 à ses clients, bah, c'est Free, et qui a proposé donc une solution qui s'appelle CXRD. Donc, RD, ça veut dire euh, Rapid Deployment. Alors, c'est vrai que c'est Rapid Deployment parce que ça a été proposé par quelqu'un qui s'appelle Rémi Desprez, alors, euh, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas que RD, ça veuille, veuille dire Rapid Deployment et ce sont les initiales aussi de Rémi Desprez. On soupçonne que c'est juste un hasard. Et donc, ce 6RD, euh, en gros, Rémi Desprez, c'est quelqu'un qui, qui a travaillé à Rennes pendant très longtemps, qui, euh, qui s'occupait donc du centre de recherche de, de France Télécom et qui a beaucoup travaillé euh, sur X25. Et quand il est parti à la retraite, donc il a continué à, à s'intéresser au réseau et donc à essayer de convaincre France Télécom de, de faire d'IPv6. De Comme il n'a pas réussi, et il, a, il a donc été voir Free en disant euh, J'ai un mécanisme qui vous permet d'avoir de l'IPv6. Alors c'est à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, où quelqu'un chez Free avait eu la malheureuse idée de dire. Si mes abonnés sont prêts à payer un euro de plus, je déploie IPv6 dans mon réseau. Mais il faut que j'en trouve 10 000 ou un truc comme ça. Et malheureusement pour Free, il y a 000, plus de 10 000 abonnés qui ont dit oui, on venait prêt à payer un euro de plus pour avoir l'IPv6. Donc Free était un peu coincé, donc devait mettre de, de l'IPv6. Et donc Rémi est arrivé avec sa solution et en 5 semaines, le réseau, donc cette solution a été intégrée dans le réseau. Et donc, le réseau a été euh, un des premiers à offrir en production de, de l'IPv6. Alors, comment ça marche En fait, là, on va, on va tricher un peu, c'est-à-dire qu'on ne va absolument pas toucher au DESLAM, absolument pas toucher au, au brass mais on va utiliser des tunnels qui vont être capables d'encapsuler le, le trafic IPv6 dans l'IPv4. Évidemment, pour faire ça, eh bien, il faut que la box, le routeur d'entrée, ici le CPE, soit capable d'être modifié pour prendre en compte ce mécanisme. L'avantage de Free, c'est que la box c'est une machine Linux. Et donc la machine Linux, euh, il suffit de faire un upgrade, de rajouter quelques codes et donc on est capable de, de supporter euh, son mécanisme. Alors, quel est l'intérêt du, du mécanisme développé par Rémi C'est que le tunnel, donc, qui va terminer les connexions, est relativement simple et sans état. Ce qui fait que, si ici, si, ça pourrait être vu comme un goulot d'étranglement. S'il fallait garder un contexte par utilisateur, ça coûterait relativement cher. Mais ici, on a quelque chose au niveau du tunnel qui a été relativement simple, et qui a été aussi développé par Cisco sur un coin de table au niveau de l'expérimentation en, en quelques jours alors comment ça marche alors l'autre avantage aussi c'est que l'on ne va pas définir un plan de gestion pour gérer IPv6 la gestion va toujours se faire au niveau d'IPv4 donc là vous prenez un abonné par les mécanismes normaux de free, il va se voir attribuer, sa box va se voir attribuer un préfixe, une adresse, pardon, donc à un slash 32, IPv4. Et ce que l'on va faire, c'est construire une adresse IPv6 à partir de cette adresse IPv4. Donc ici, je vous ai représenté l'adresse IPv6. Donc ça vous fait D4, euh, B1, euh, 20, 16. Donc ça c'est la représentation de, de l'adresse ici. Et ce que l'on va faire, c'est rajouter ici le, un préfixe 3 qui va dire que c'est le réseau de transition. Et derrière vous avez ici le préfixe, le stage 26 qui a été donné à free. Donc, quel est l'intérêt de ce genre de choses C'est que l'utilisateur va pouvoir récupérer un préfixe qui dérive de son adresse IPv4. Donc ça, ça peut être construit qu'à partir d'informations IPv4. Ensuite, donc, les machines qui sont derrière vont pouvoir être double pile grâce à l'autoconfiguration et récupérer une adresse IPv6 alors en fait ce que l'on va donner à l'utilisateur c'est un slash 60 et derrière donc vous avez 4 bits qui permettraient de vous faire des sous réseaux alors quel est l'autre intérêt de ce genre de choses c'est quand un paquet IPv4 un paquet IPv6 arrive au tunnel donc vous allez avoir quelque chose disant euh, 2A01 0E euh, 3 D4 de, euh, D, pardon, de, 4 euh, 1 B2 2 points 0 160 2 points 2 points, pardon, 2 points 2 points, oui, interface ID. Donc là, le paquet, ce paquet IPv6 arrive, revient au relais XRD. Que fait le relais XRD Bien, il prend cette partie-là, et donc cette partie-là lui donne l'extrémité du tunnel. Et donc grâce à ça, on va pouvoir renvoyer le paquet IPv6 vers la bonne box. La bonne box envoie, enlève l'entête IPv4 et peut envoyer le paquet IPv6. Donc c'est-à-dire que ici. On n'a absolument pas besoin de contexte dans le réseau. En fait, le réseau vient à la mémoire pour savoir vers quel utilisateur on va envoyer, puisque l'adresse IPv4 de la box est toujours contenue dans l'entête IPv6. Et donc, vous voyez que c'est enfantin à déployer sur un réseau, parce qu'on a juste à modifier le code de la box. En plus, à l'époque, vous aviez un mécanisme qui s'appelait 624, to 4, dont on reparlera un peu tout à l'heure, qui était basé à peu près sur le même principe, sauf que le préfixe ici était connu. Donc c'était euh, 2002. Et donc il a juste fallu changer un peu les drivers pour intégrer à la place de 2002, le préfixe de Free. Et donc, ça a permis donc, à Free d'être le premier route réseau au monde offrant de l'IPv6 en production, et être le plus grand réseau au monde en termes de trafic IPv6. Alors, bon, on en reparlera tout à l'heure, c'est toujours le cas, mais euh, sa position est de plus en plus mise en danger, parce que vous voyez ici, c'est pas vraiment de l'upgrade de réseau en IPv6, c'est simplement un mécanisme qui a été rajouté sur IPv4. Donc ça c'est une solution. Une autre solution qui est... Euh, alors, une autre solution qui... Alors, oui, pardon. Cette solution, donc, de Rémi a été proposée à l'IETF comme euh, informational. Et ensuite, vous avez un autre RFC qui est paru et qui, lui, la rend, euh, donc, euh, standard track. Donc, il standardise. Alors, quelle est la différence entre les deux Bon, déjà, vous avez la standardisation des messages DHCP qui vont permettre de configurer quelques trucs, puisque, par exemple, ce que j'ai oublié de vous dire dans, dans le cas précédent, eh bien, votre box doit quand même connaître l'adresse IPv4 du relais. Donc ça, ça va être donné par du DHCP. L'autre point, c'est que on n'a pas beaucoup de place. À l'époque, Free avait un slash 32 dans les premières expérimentations. Donc, si vous avez un slash 32 et que vous donnez un slash, vous rajoutez les 32 bits de l'adresse IPv4, eh bien vous avez un slash 64. Et donc le client n'a plus la possibilité de faire des sous-réseaux. Alors Free a résolu ce problème en passant d'un slash 32 à un slash 26. Et donc ça a donné un peu de marge. Mais en fait, ce que l'on peut faire. C'est être encore plus subtil, c'est-à-dire se dire que, qu'est-ce qui est intéressant dans, dans l'adresse C'est pas vraiment la partie fixe du préfixe. Ce qui est important, c'est la partie variable du préfixe. Donc par exemple, si j'ai un opérateur qui vous donne un préfixe 195, 16, 12, 11, que cette partie lui a été attribuée par l'IANA, mais il n'a pas besoin de la mettre. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est mettre son préfixe IPv6, donc 2001, quelque chose, et après il met juste 12, 11, donc 12, 11, comme ça, et ça lui permet d'avoir un préfixe plus court, et ce préfixe plus court permet de créer des subnet ID derrière. Donc pourquoi ce n'est pas gênant bah Parce que quand le paquet va revenir, donc ça pour sortir... Il n'y a pas de problème, on construit de cette manière-là. Et quand le paquet rentre, donc il va rentrer grâce à ce préfixe, eh bien on extrait que cette information-là, s'accent que celle-là est contenue et connue de l'utilisateur, on peut les mélanger, et on peut les concaténer, et comme ça on recrée l'adresse IPv4 de la box. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre toute l'adresse IPv4, mais on a juste besoin de mettre la partie qui suit le préfixe. Et l'autre chose, bah, c'est qu'on peut faire la même chose avec des adresses privées. C'est-à-dire que si votre opérateur n'a plus d'adresse IPv4 et vous offre déjà une adresse privée, c'est-à-dire que vous avez un double NAT dans le réseau, un NAT dans votre box et un NAT au niveau de l'opérateur, eh bien, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre la partie euh, privée. Donc ça, c'est les améliorations qui ont été apportés donc par, euh, par le standard. Donc, voilà le, ce mécanisme, donc, qui est un des mécanismes les, les plus populaires, et les plus simples pour mettre IPv6. Alors vous avez un autre mécanisme qui est pris par SFR, donc dans ces 9 box, ou je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, si c'est SFR box ou, euh, ou autre, donc l'idée est la suivante, donc ça c'est des choses qu'on avait fait nous à Télécom Bretagne dans le cadre d'un projet qui s'appelait le point .6, dans lequel on voulait donner accès à IPv6 à des équipements, mais on ne voulait surtout pas toucher au routeur et on ne voulait surtout pas toucher au, au PC ou mettre le mécanisme de transition sur le PC parce qu'un PC ça s'éteint et on voulait donc avoir plutôt un ajout au routeur qui permettait d'avoir de l'IPV6. Donc ce mécanisme a été standardisé, et donc l'idée est la suivante, c'est qu'on a ici un SI, un Software Initiator, qui va en fait ouvrir un tunnel L2TP, avec un concentrateur, qui se trouve dans le cœur de réseau. Et puis, ici on va avoir une encapsulation, qui est un peu plus complexe que ce que l'on a par exemple dans 6RD, où on a IPv4, UDP, L2TP, PPP et IPv6. Donc cette partie-là, UDP, L2TP, TPPP, ça fait à peu près 18 octets. Donc on perd 18 octets par rapport à une solution de tunnel IP sur IP. Mais l'avantage, c'est qu'on a UDP. UDP, ça contient des numéros de port. Comme ça contient des numéros de port, on sait faire du NAT traversal. PPP et L2TP, c'est des protocoles un peu bavards, qui de temps en temps envoient des keep-alive. Ça veut dire que le contexte NAT que l'on a mis dans notre box, eh bien, va être maintenu par ce trafic. Donc les contextes ne disparaîtront pas. PPP, ça contient l'authentification. Donc, comme ça contient de l'authentification, eh on est capable, via les serveurs AAA, de récupérer toujours le même préfixe. Et donc, ça, c'est un mécanisme qui marche mieux, par exemple, quand votre opérateur vous change l'adresse IP de temps en temps. Donc, vous avez des opérateurs, je en france Télécom, qui, toutes les semaines, va changer l'adresse IP de votre box. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là Votre tunnel va tomber vous allez en recréer un autre, vous allez vous authentifier et vous allez récupérer dans le nouveau tunnel les mêmes paramètres que précédemment. Et donc vous allez garder la même adresse IPv6. Donc, c'est une solution qui est plus générale que celle de, de Free, puisque dans Free, par exemple, un des, un des avantages aussi que vous avez dans Free, c'est que l'adresse IPv4 était permanente. Ah oui, un point que j'ai oublié dans, dans Free, et qu'on pourra voir ici, c'est en plus de toutes ces mécanismes techniques vous avez aussi des problèmes légaux, c'est à dire que si un juge vient voir Free en disant on veut savoir quel était l'utilisateur qui a fait ce, accéder à ce service à tel moment et eh bien Free doit pouvoir redonner l'identité de l'opérateur donc quand on est dans les solutions 6RD euh, si vous avez un méchant qui a été sur un site IPv6, le juge arrive avec l'adresse IPv6, eh bien, on retrouve l'adresse IPv4 dedans, et donc, grâce au système d'information IPv4, eh bien, on peut vous identifier. Donc, on n'a pas besoin de créer de, de logs supplémentaires. On se base, donc, sur euh, les infos qu'on a en IPv4. Ici, par contre, ben... Bah, on aura la même chose, mais simplement, on doit utiliser une base AAA d'authentification pour récupérer l'information. Donc ça, c'est le mécanisme que l'on avait développé, donc avec des petits routeurs qu'on rajoutait dans les réseaux. Maintenant, ce qu'a fait SFR, c'est inclure ce mécanisme dans sa box. Et donc, de cette manière-là, vous avez une connectivité IPv4, qui est native, et une connectivité IPv6 qui passe par un concentrateur.